Chers traders et investisseurs, mercredi 20 mai, bonjour. Alors écoutez clairement, les marchés sont redevenus optimistes et sans nouvelles mauvaises nouvelles, nous ne serions pas surpris que les marchés sortent par le haut du fameux trading range dans lequel nous végétons depuis plusieurs semaines. Ces marchés sont pris d'une frénésie de rattrapage nous paraît très malsaine ne considère que le verre à moitié plein mais comme on dit en bretagne excusez moi pour l'expression légèrement triviale il ne faut jamais pisser contre le vent donc nous observons et nous suivons si nous sortirons si nous sortons pardon par le haut à court terme sur le dax nous devrions aller voir dans un premier temps 800 points plus haut, c'est-à-dire de passer de 11100 à 11800 ou 900. Nous verrons bien. C'est surprenant, mais il ne faut jamais lutter contre le marché et le marché a toujours raison.